L'anville est née d'une envie d'une Caraïbe souveraine, indépendante, et connectée, de, de toutes ces îles connectées, avec un, à la fois un libre-échange et puis une, une, une, ouverture, une ouverture des frontières. La plus simple manière de l'imaginer, en premier lieu, ça a été de tout raser, et de supprimer les îles pour n'en faire plus qu'une seule. Cette immense mégalopole, donc de Cuba jusqu'au Venezuela. Et à partir de là, s'ajoute une autre idée, qui vient euh, qui, qui elle provient de, du roman Texaco, de Patrick Chamoiseau, qui nous parle déjà d'un anvil. Un anvil qu'il emprunte à Dominique Aurélia, une autre autrice euh, euh, martiniquaise, et qui est en quelque sorte là où... Euh, euh, la population martiniquaise vient se retrouver dans le cœur de Foyal, dans le centre-ville de Fort-de-France. Fort c'est là où la population vient faire société. Et par extension, le lanville de terre c'est là où le monde entier se retrouve euh, pour faire monde et pour rejoindre le tout monde d'Edouard de, de, Glissant. On suit plusieurs personnages, plusieurs voix, effectivement, dans ce lanville, en haut, en bas, mais aussi autour. Et ce qu'elle raconte, c'est justement la pluralité, euh, la diversité des représentations que l'on se fait de, de, de, du monde. Ce qu'elle raconte, c'est justement que euh, le réel ne peut, ne peut être appréhendé que par la multiplicité de, de nos réalités individuelles, qui sont très souvent euh, subjectives, pleines de, pleines de mensonges, de projections, et c'est tout, tout le problème et les conflits que, que nos, nos, nos personnages traversent. Comment se connecter les uns aux autres par nos langues qui sont différentes et par nos visions du monde qui sont différentes. Et la notion de virtuel telle qu'elle est amenée dans, la, dans, dans le roman de Thermaon pose question dans son, dans, son rapport, dans son rapport à chaque individu, dans son rapport à, à la construction euh, de nos individualités, c'est-à-dire comment elle nous permet de nous construire par rapport au monde et comment, justement, elle, elle, elle, elle nous amène à, à voir le monde d'une certaine manière. L'enville qui est complètement euh, euh, doré, saupoudré d'or, de cet or virtuel d'écran, euh, attire les regards. Je, je crois que j'utilise dans le roman l'image des, des papillons nus qui sont attirés par la lumière. À côté de ça, euh, à la fois elle peut être un danger, mais euh, cette, euh, cette virtualité, elle devient quelque chose d'extrêmement tangible dans le quotidien des, des corps qui vivent à ville Au-delà de la dimension transhumaniste, de, de l'apport d'une technologie qui vient augmenter le, le corps physique, euh, c'est aussi la question de de ces vies euh, virtuelles que l'on invente, euh, qui entrent en jeu. À partir de quel moment une vie virtuelle vaut moins qu'une vie réelle Si la vie a une valeur. Si la vie n'a pas de valeur, est-ce que la vie euh, virtuelle peut être euh, monnayée ou échangée sur, euh, sur, euh, sur, sur un commerce, sur une place commerciale c'est des questions qui sont sous-tendues dans le roman et que, que, que j'explore au fil des pages.